Moi je veux faire un truc où justement ça donne de l'XP à la fin Donc faut les taper à la main avec euh, Mending Donc je sais qu'il faut faire euh, 20 blocs de hauteur à la limite là, à la salle à mobs on la fait au milieu du cratère Je rigole Le 20ème bloc c'est là où il y a l'eau qui coule Donc t'as un 21ème bloc où les mobs ils spawn. Donc en gros il faut prévoir 25 blocs de hauteur On devrait pas dépasser la colline c'est juste parfait Et là ça nous permettra d'AFK de manière safe ici euh, sans, sans aucun problème Oh il y a une grotte en plus là tu vois Et ça c'est bien parce que au moins on peut éclairer Et comme ça ça... Oh Comment ça en yes Oh voilà. Déco, bois de sapin, c'est pas mal. Alors, euh, là, c'est un peu trop tard. Là, on a un peu euh, on a un peu fait beaucoup de sauts de briques, là. Mais euh, on pourra alterner, mettre du sapin, bien sûr. Et ma machine à vache elle est juste là. <rire> oh là là. Malheur, malheur, malheur, malheur. Oh non. Oh non. Oh, ah bah non, c'est très très chiant, parce que là, ça va sortir ici. Ah euh, Bon, ensuite, une fois qu'on a fait ça... 1.17 la métiste C'est vrai C'est si vieux que ça En vrai j'ai lâché Minecraft en 1.9 hein. Je préfère quand même vous le rappeler Même si entre temps j'ai fait des trucs Mais c'était... Voilà Ah c'est marrant enfin, c'est pas si vieux que ça non plus Vous vous rendez compte un jour Minecraft ça va être genre 1.50 Moi Eh hey, il voit pas que je le regarde Moi <rire> Let's go <rire> ah ouais ça marche vraiment la vitre teintée. Ah c'est marrant ça Non si chaude je meurs Ah non si chaude je meurs pas Si chaude je meurs pas on avait dit Ah oui c'est but Voilà Et là il faut vite que je rebouche Ok Let's go Ça fonctionne Venez on fait un truc tous ensemble On va sur la chaîne YouTube Et on met tous un, un petit commentaire Celui qui a fait le tutoriel Il a été tellement pédagogique Tous ceux qui veulent jouer le jeu Vous mettez un petit commentaire Vous mettez un commentaire dans le genre Merci d'avoir aidé. Euh... Ah bah non, ça... non, non, après ça fait de la mauvaise pub. Non, non, vous mettez tous, tu as sauvé un streamer en galère. Quelque chose comme ça, mais sans, sans dire M.Colo. Allez-y les gars, hein, je compte sur vous, j'ai mis le, le lien dans, dans le chat. Comme ça on lui envoie un peu de force. Alors par contre, j'ai regardé malheureusement, là il, il a pas l'air. Enfin, attends, si il a sorti une vidéo récemment, je sais plus. Ah mais oui, il y a 5 jours, 12 jours, mais c'est juste que là il fait plus de Minecraft. Ok, j'ai rien dit. Le retour des vidéos dans très peu de temps. Ah bah en fait, c'est le... son retour là, il est en train de revenir. Ah mais il est sur Twitch aussi, ça se trouve, il est en live. Quand j'arrête le live tout à l'heure, s'il est encore en live. Et eh ben on fera un raid. Bon ben on va venir après lui envoyer de la force s'il est encore en live. Merci AlexTV pour le follow, bienvenue à toi. Et merci Lyon pour le follow, bienvenue. Vous lui dites rien, merci à vous de jouer le jeu. Enfin, J'espère qu'il sera encore en live après par contre. Ah ouais, j'ai aidé un, un streamer en galère. sérieux Il y a plein de commentaires sur la vidéo. C'est qui ce streamer les gars Je pense qu'on a trouvé l'homme de la situation. Je voulais vraiment satisfaire. C'est qui qui a cramé Salut Mister Happy <rire> Bienvenue, merci pour le follow, ça fait plaisir. Je veux connaître... Tout de suite et maintenant le nom du responsable. <rire> c'est bon, on a trouvé. Putain, les gars, on a réussi à toucher quand même beaucoup de monde. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est les salles à mobs toutes, toutes basiques de l'époque, en vrai. Il hein. y a plein de tutos assez terribles. Et c'est vrai que le tien était quand même mais vraiment pédagogique. Il veut faire un petit chemin. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non Eh bienvenue à tous, regardez Ça, c'est ton tutoriel <rire> and leave this place behind, no matter what they say. Et eh bien salut toutes et à tous, la M compagnie les 16h, c'est M-Colo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 13ème épisode de Madventure avec ces trois premières minutes de résumé du précédent stream sur Twitch. Les amis, n'hésitez pas à me suivre en live pour ceux justement qui ont raté ce live. J'espère que ce petit condensé vous a plu et même pour ceux qui étaient présents. D'ailleurs, merci à tous infiniment, c'était vraiment super sympa cette soirée. Euh, bah, j'espère que ça vous a fait euh, finalement revivre euh, les, euh, les bons moments. Eh, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Bref, donc voilà, nouvel épisode aujourd'hui de Madventure. On va revenir justement sur cette tour à mob que nous avons fait donc en live on va également faire reproduire des villageois puisque eh bien dans le village là-bas malheureusement et, et sur le raid du dernier épisode bah forcément il en reste plus que deux, donc on va aller les reproduire. J'ai regardé un petit peu un tuto comment faire. D'ailleurs, il faudra qu'on en discute parce qu'il y a un truc qui est un peu bizarre. Mais bon, bref, quelque chose que j'ai fait aussi durant le live euh, que j'avais pas mis dans le condensé, c'est un... alors c'est pas fini. Hein, regardez, il y a rien. Mais juste, j'ai fait un chemin pour justement accéder au village plus facilement, plus rapidement via l'extérieur. J'en avais marre à chaque fois de sautiller, euh, de passer par euh, en dessous, faire des, des dingueries et tout. Bref, c'était absolument terrible. Donc on a fait ça en live un petit chemin qui n'est pas encore terminé. Mais voilà, au moins ça nous permet de, de faire ceci, cela. La machine à vache, on peut regarder un petit peu. Ça fonctionne vraiment pas mal, on va récupérer nos petits loots Et j'ai fait des choses en off les amis, j'espère que ça va vous faire plaisir Parce que c'est des trucs que je me voyais pas faire en, en, en vidéo Et que j'avais pas spécialement envie de faire en live, surtout j'étais inspiré pour le faire en off Donc ce que j'ai fait déjà dans un premier temps c'est que j'ai fait pas mal d'agriculture Bon j'ai fait reproduire également un petit peu des loups J'ai fait un peu d'agriculture, j'ai un peu changé tout ça euh, J'ai enlevé la canne à sucre parce qu'on en a plus besoin Et surtout euh, j'en ai mis sur le bord du... du Petit étang, n'est-ce pas C'est un petit étang <rire> petit cours d'eau euh, Donc comme on a la machine à bambou et canne à sucre J'ai enlevé le, le, le, le truc ici Les patates, les carottes, on va en avoir besoin pour la reproduction des, des villageois Justement c'est pour ça que j'ai fait de l'agriculture Le post c'est justement le... quand je Parce que j'ai récupéré beaucoup d'arbres, beaucoup de bois Et vous allez comprendre pourquoi Le post-doll, j'aimerais bien le récupérer avec une pelle Silk Touch Donc d'ailleurs je suis niveau 1 parce que j'ai fait plein d'enchantements D'ailleurs regardez, j'ai fait passer ma hache Efficiency 3 Unbreaking 2 et ma pioche je crois que j'ai rien touché Par contre j'ai touché autre chose Bref j'ai fait des bouquins enchantés vous allez voir quand on va descendre juste après Donc voilà j'ai fait pas mal de petits trucs en off Hop je suis en train de me perdre dans mes explications Parce que justement j'ai plein de choses à vous montrer vraiment euh, tac tac tac tac. Donc ouais, je, je voulais avoir une pelle silk touch que je n'ai pas encore donc malheureusement. Mais donc je récupérais le puzzle ne vous inquiétez pas. Cet arbre là, on va le laisser, on va mettre une lanterne parce que c'est bien joli. On va arrêter ici de faire la plantation d'arbres, on va faire euh, cet endroit beaucoup plus sympa. Maintenant on n'a plus besoin de, voilà, ça va être un petit un petit camp d'agriculture. On va voir comment on va faire, mais euh, on n'a plus besoin. D'ailleurs on va pouvoir incessamment sous peu, messieurs dames, commencer notre cratère. Justement on va pouvoir euh, planter plein plein plein d'arbres. D'abord il faudra juste terraformer. Et euh, planter plein plein plein plein plein d'arbres, sécuriser le tout pour pas qu'il y ait de monstres pendant la construction Et puis voilà Les amis ce soir aussi je serai en live sur Twitch justement on ira dans le Nether On ira dans le Nether justement pour pouvoir faire de l'XP notamment pour, euh, avec le quartz justement pour réparer mes, mes outils Mais également pour faire un tunnel qui va nous mener dans la jungle Alors j'ai fait les calculs, vous savez que dans le Nether la distance elle est divisée par 8 et c'est formidable Donc en gros là je suis aux coordonnées, vous voyez ici, moins 23 et il faut que j'arrive aux coordonnées moins 3700 pour aller dans la jungle Donc en gros j'ai 3000 blocs, 4000 blocs même à parcourir Dans le nether j'en aurai que 450 à parcourir à peu près Vous voyez c'est fou quand même 450 ça représente la distance entre ici et, et la montagne là-bas seulement on va dire Donc c'est quand même phénoménal Donc on ira dans le nether ce soir en live Suivez-moi sur Twitch, très important Alors regardez ce que j'ai fait donc en off, ce que je vous disais les amis J'ai enfin continué L'intérieur de la maison, on avance Alors pour le toit je ne peux toujours pas parce qu'il me faut ces blocs là Donc ça il faudra faire du, du minage euh, À noter qu'en dessous vous avez vu j'ai mis le, la lumière du nether, la mushroom. Euh, et voilà j'ai fait un petit peu ici vous voyez les murs etc C'est pour ça que j'avais besoin de beaucoup de bois Alors j'ai pas fini, j'ai pas fini, voilà C'est déjà, déjà pas mal, ça donne une petite idée Hop, la machine à bambou qui fonctionne très très bien Et à canne à sucre également J'ai fait quelques petites variantes, regardez j'ai fait des petits euh, morceaux de craque euh, et également euh, Là voilà j'ai fait des petits euh, Voilà je suis content Je suis content de ces petits trucs Ici euh, si j'agrandis Je peux pas aller plus loin Parce que ça ressort ici Donc euh, voilà comme ça On a la, on a la limite euh, Là on verra comment on va faire Peut-être qu'on creusera plus Là on mettra des, une grande baie vitrée Bien sympa bien jolie Mais voilà vous avez un petit peu l'idée Donc je suis très content Pour la cuisine du coup J'ai dû un peu aménager différemment J'ai dû mettre un levier ici Parce que bah, sinon en bas en fait Ça passait pas C'était absolument fou Bref Complicado, complicado, mais j'ai réussi. Euh, les fours ici, c'est temporaire. C'est justement pour faire chauffer la, la stone et justement récupérer l'XP pour réparer mes outils directement. Bam, bam, bam, voilà. Donc euh, là, j'ai absolument euh, tout qui est ici. Là, les euh, cracked stone bricks. Et tac, tac, tac. Et bah, j'ai claqué. En fait, j'en avais que 3 ou 4, je crois, de, de ça. Là. Donc, euh, donc voilà, c'est plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Euh, et bien ce que euh, vous pensez de tout ça Nous on va s'occuper maintenant de la reproduction Des euh, Villageois Également, non attendez je voulais vous montrer aussi La, la salle à mob. justement on était là pour ça Je voulais vous montrer la, la salle à mob qu'on a fait en live euh, Tout bêtement que ça fonctionne vraiment bien Alors je garde juste tout ce que j'ai donc besoin Ok c'est parfait On va descendre pour aller voir la salle à mob, les amis En gros pour, ça se passe juste en dessous ici Et ça fonctionne Alors c'est une salle à mob classique Il n'y a pas non plus énormément de monstres Mais il y en a quand même il y en a quand même et ça c'est cool Alors faut faire encore un peu attention Voilà vous voyez il y a déjà des creepers et un zombie voilà, et En fait ça les one shot directement Donc on récupère l'xp ça répare nos outils Et on récupère les loot ici et Donc ça c'est vraiment juste, juste génial On fera évidemment la décoration Je vous montre l'extérieur ici aussi Ah bah oui il y a encore un creeper qui vient d'arriver Non franchement je suis trop content Donc vraiment un grand merci à Mister Happy Off Une très belle découverte Et trop content du coup d'être tombé sur un... un créateur de contenu justement qui... qui stream et qui vient de se lancer en fait euh, je savais pas du tout mais il vient à peu près on va dire plus ou moins de se lancer Donc ça fait plaisir n'hésitez pas je mettrai euh, en description euh, ces, euh, ces réseaux Donc voilà j'ai fait un petit peu parce que du coup là, la salle à mob sortait de la montagne Je me suis un peu chié donc du coup on a voulu euh, rendre ça un peu plus joli Donc bon là c'est pas fini hein. mais vous avez à peu près, euh, près l'idée on dirait qu'il y a une maison En fait la vérité c'est une salle à mob. c'est à dire qu'à l'intérieur vous les entendez Il y a que des monstres que des zombies que des méchants Si je casse un bloc ici Voilà vous avez à peu près Ah, ah, ah je rigole c'est bon bref vous avez compris ça fonctionne très très bien voilà, ça fonctionne très très bien, mon dieu Et du coup là j'avais comme idée, euh, vu que ça tombait bien avec le pilier qui descend Ici on va mettre des portes tout simplement, on va, on va vraiment décorer Et notre sortie de caverne ici, notre sortie de base, et eh ben c'est plutôt pas mal Bon, on va aller du coup eh bien au village, c'est le moment les amis d'aller faire reproduire les villageois En plus ça tombe bien parce que je parle, je parle et le soleil va pouvoir se coucher Alors je sais pas si ça a un impact, en tout cas j'ai gagné un tutoriel Quelque chose qui est bizarre, ce que je ne comprends pas, je veux bien que vous me dites en commentaire les gars euh, moi j'ai jamais voulu faire des reproductions de villageois Parce que j'ai toujours trouvé ça compliqué Mais en fait visiblement c'est pas compliqué Il faut poser trois lits, leur donner euh, patate carotte Et ils se reproduisent et c'est fini Et c'est ça ce que je comprends pas C'est qu'à une époque Me semble-t-il que c'était une histoire Qu'il fallait mettre plein de portes en fer Tout autour du village Avec des golems je sais pas quoi Et euh, les villageois se reproduisaient avec les portes Alors est-ce que je suis fou Est-ce que ça n'a rien à voir J'aimerais bien que vous me dites en, en commentaire parce que là j'avoue je, je comprends pas pourquoi ça me paraît aussi simple Bref Alors ce qu'on va faire du coup Il faudrait euh, amener ce, ce villageois Il euh, euh, faudrait amener ce villageois Alors comment je peux faire bah, Je vais tout simplement casser ça Et il faudrait amener les deux villageois ensemble Alors comment je vais pouvoir faire ça Je ne sais pas euh, Ah c'est peut-être ça la, la petite partie complexe finalement C'est de libérer Ah bah remarque il y a aussi ce villageois là Alors attendez on va pas se prendre la tête Viens voir mon, mon ami euh, ok j'ai compris Il faut que je les mette dans des bateaux euh, Ok les amis je vais faire des bateaux Je vous reprends juste après j ai, j ai, Je pense que j'ai compris Si je fais ça mon ref tu vas dedans on est d'accord Attendez J'ai jamais fait ça hein. J'ai jamais fait ça Attends comment je fais viens là Là, là. Allez Mais putain mais il est débile ce truc là ou quoi Attends viens voir, viens, voir, viens voir Là. Yes ok et donc là Normalement je peux l'emmener là bas Ok je pense que j'ai euh... Je pense que je vais capter le délire. Ok là il sort pas Ok Je vais lui faire une grande ouverture ici Pour qu'on puisse passer D'accord je sais pas pourquoi c'est bloqué là euh... C'est pourquoi pas C'est original uh -huh. Comment je peux faire bordel c'est quoi cette histoire encore Ok et donc là normalement attendez je vais, je vais enfermer les deux villageois là et je pense qu'il y a moyen de faire un truc. C'est temporaire, hein, c'est juste le temps de faire la reproduction, OK Tac, donc là je ferme derrière. Comme ça ils sortent pas. Ensuite, je pose donc un lit pour un villageois, deuxième lit pour un deuxième et troisième c'est pour le bébé parce qu'il y aura des bébés. Alors, juste pour éviter qu'il meure ou quoi, je vais juste fermer là, ça tombe bien qu'il fasse nuit. Et donc là normalement, faudrait juste que lui il vienne. Bref juste que lui vienne. Oh là là. Eh, ça va me prendre, ça va me prendre le chou. J'ai jamais fait ça. Ok. Oh non. Bah ouais, bah voilà. Comment foutre en l'air le truc, quoi. Ok. Là, il dort. Bah ouais, mais du coup, j'aimerais que tu sortes. Et là, normalement, si je leur jette, genre ça, les mecs. Ok. Il a pris sa patate. Il faut que l'autre y prenne aussi. Il a pris et là je les regarde pas Ils ont dit il faut pas les regarder Normalement si on les regarde pas ils se reproduisent Oh Attendez Ça marche ou ça marche pas Ça marche pas Ça marche pas Les gars Vous devez faire l'amour Oh Bah je comprends pas est-ce qu'il faut qu'il fasse euh, jour peut-être Attendez on va dormir Je ne comprends pas ce que je suis censé faire Là normalement ils vont pas aller dans le lit Voilà Tiens ça, toi descends du lit Prends ça Et je regarde pas Et je regarde pas Et là il me regarde Quand je m'éloigne C'est bizarre quand même Non il faut que je m'enlève Sinon ils vont jamais faire l'amour Ils vont pas faire l'amour si je reste là Attendez, je me mets là On regarde un petit peu la vue, voilà On peut regarder finalement euh... Mais attendez Il y a un village là-bas J'ai jamais vu ce village là-bas les gars J'ai jamais vu cette maison What the, attendez les gars On vient de là-bas nous euh, au tout début de l'aventure, non J'ai pas souvenir D'avoir vu cette maison Bon, ils se sont reproduits ou pas Oh ça marche pas J'ai pété mon crâne Bon, au moins, lui, il me demande de la laine contre de l'émeraude euh, donc euh, c'est pas, pas mal, et ils sont en sécurité. Bon, Oula. bon vous restez là, vous allez vous faire foutre. Malheureusement, les amis, je vais avoir besoin de vous en commentaire, et vous allez pouvoir m'aider d'ailleurs ce soir en live, hein, parce que là, je vois pas comment faire. Merde. Donc vraiment, je veux bien que vous me dites en, en commentaire. Là, ce qu'on va faire du coup pour euh, cette euh, fin d'épisode, entre guillemets, on va dire, c'est juste rapidement un peu d'exploration, euh, voir aux alentours si on peut récupérer euh, des petits coffres pas trop loin encore une fois l'idée là c'est juste de vérifier euh, voilà pas générer trop de chunks parce que si on génère trop de chunks je vous l'ai dit c'est vraiment la galère euh, par la, la suite des mises à jour quand il y aura les nouvelles snapshots si jamais ce serait un peu dommage donc voilà on va un peu explorer mais aux alentours très rapidement 5 petites minutes même pas euh, pour euh, voir ce qu'on a aux alentours mais là ce qui m'intéresse justement c'est voir ce village que je n'ai jamais vu là on l'a pas vu ce village alors j'ai pas mon stuff sur moi hein, c'est normal on n'a jamais vu ce village non mais ferme ta... Non les gars oh Quoi Non. Quoi Mais quoi Mais... Mais quoi Mais quoi Mais attendez... Non mais quoi Non Non mais attendez... Vous, vous avez compris... Euh... Vous avez compris la problématique là Mais on vient d'où nous du coup mais attendez, les gars, ma maison elle est bien là. Oui, ma maison elle est là-haut. Là, Là c'est l'enclos le, du cheval. Mais on vient de là et j'ai jamais vu cette jungle. Je vais regarder les premiers épisodes. J il y a un manoir, frère. Mais on l'a exploré ce village pourtant. Non, attendez, il y a des chunks. Eh oh les gars, à mon avis, il y, a des, il y a des chunks qui ont totalement changé. Non Attendez, il y, a un... il y a des chunks qui ont. To... Il y a une jungle à côté de chez nous, frère. J'ai fait 3000 blocs. J'ai fait 3000 blocs là-bas pour trouver une jungle. Il y a une jungle juste ici. Est-ce que c'est bon pour vous Mais quoi Bon, les gars, ce soir en live, euh, on ira dans le Nether, mais on fera pas le tunnel pour aller jusqu'à la jungle à 3000 blocs. On a une jungle là mais, mais. Mais quoi Il y avait du bambou juste à côté de chez nous Et un manoir Bon, ce soir, on va explorer le manoir, mais. Mais quoi Non, mais c'est trop. C'est trop. C'est trop. Et du coup là on a un nouveau village avec euh, probablement des nouveaux échanges à faire et tout Plein de villageois qui sont pas morts donc Mais alors par contre je vais regarder de nouveau le premier épisode Je sais pas vous mais je vais de nouveau regarder le premier épisode juste après Pour comprendre d'où je viens Et à quel moment j'ai pas vu ça Mais oui on était passé par là On était passé par là parce que j'avais fait la vanne De dire qu'on s'installerait là-haut non J'avais pas dit ça une fois J'avais dit pour rigoler ouais on pourrait s'installer dans la montagne là Eh hey, tu vois ce boss là c'est Franck du boss, et ben on s'installe dedans On a une vue sur le village mon pote Eh, hey. Non je sais pas, mais oui Et de là j'ai pas vu, regardez, regardez Je suis passé par là dans le premier épisode J'avais pas vu la jungle là, je voyais juste là Voilà, et après je suis revenu Par là-bas, c'est vrai ou c'est pas vrai Je suis revenu par là Mais, oui c'est ça je suis revenu Par là tout simplement Et j'ai dû marcher là Je, je, je regarderai le premier épisode et, et du coup il suffisait juste que je tourne la tête à droite Ah oui Et, et, et en fait on le voit à peine le manoir Et je l'ai jamais vu C'est une blague oh C'est un truc de ouf. Mais ça change absolument tout de l'aventure On va peut-être du coup pouvoir récupérer des perroquets les gars Parce que hey, on a fait quand même euh, 3000-4000 blocs pour trouver une jungle D'accord Trouver des perroquets qu'on n'a pas pu ramener parce qu'ils sont morts en cours de chemin Oh là Mais what the fuck C'est vraiment trop bizarre Je trouve ça trop bizarre Bref les amis Maximum de pouces bleus, gros retournement de situation N'oubliez pas donc le like Le commentaire, j'ai hâte de vous lire, répondre à mes questions Et puis ce soir en live les gars bien sûr Très important, abonnez-vous C'est le meilleur des soutiens, plein de bisous C'était Mkolo. Euh, j'aimerais bien faire reproduire les villageois quand même <rire> Allez, ciao tout le monde